Au chapitre 1 de du livre hébreu, Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, Qui étant le resplendissant nom de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauts lieux. Et puis regardez aussi avec moi le chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Paul explique la liberté dans laquelle les chrétiens sont maintenant. « Or je dis aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne différend rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des curateurs, jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi, nous aussi, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis, sous les éléments du monde ou les forces spirituelles du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est-à-dire cette réception de position de fils comme un don. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père !» De sorte que tu n'es plus esclave, mes fils, et si fils, héritiers aussi par Dieu. Nous avons vu précédemment comment Josué, un homme a pu arrêter en quelque sorte la course du soleil et de la lune qui tous deux devaient présider au jour et à la nuit. Nous avons vu aussi comment euh, un homme, l'évangéliste Philippe, a, a été transporté par l'Esprit de Dieu dans le service qui lui était confié, c'est-à-dire l'explication du, du chapitre 53 d'Ésaïe à un serviteur de la reine Candace qui s'en sont, sont retournait dans son pays après l'avoir adoré à Jérusalem. J'aimerais voir avec vous un autre, euh, une autre histoire que j'ai mentionnée un tout petit peu avant. C'est l'histoire d'Ézéchias. Comment Dieu, en fait qui est le Maître du temps, va ajouter du temps à la vie et nous voyons cela dans le chapitre 20, dans le chapitre 20 du second livre des rois, nous lisons « En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort et Isaïe le prophète, Fils d'Amot vint vers lui et lui dit Ainsi dit l'Éternel Donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel en disant Hélas, Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité avec un cœur parfait et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Il arriva qu'Isaïe étant sorti, n'étant pas encore arrivé au milieu de la ville, la parole de l'Éternel vint à lui disant Retourne et dis à Ézéchias, prince de mon peuple Ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai quinze années à tes jours et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Isaïe dit, prenez une masse de figues et il la prirent et la mirent sur l'ulcère, et Ézéchias se rétablit. Et Ézéchias dit à Isaïe, « Mais quel est le signe que l'Éternel me guérira et que le troisième jour je monterai à la maison de l'Éternel ?» Et Isaïe dit, « Ceci en sera le signe pour toi de par l'Éternel, car l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou retournera-t-elle de 10 degrés ?» Et Ézéchias dit, « C'est peu de choses que l'ombre descende de 10 degrés. » Non, non mais que l'ombre retourne de dix degrés en arrière. Et Isaïe le prophète cria à l'Éternel, et l'Éternel fit retourner l'ombre de dix degrés en arrière sur les degrés par lesquels elle était descendue, sur le cadran d'Achaz. Cette situation qui est quand même assez surprenante, parce que déjà que le soleil s'arrête, avec Josué, c'était un peu exceptionnel. Mais là, qu'il fasse marche arrière, puisque l'ombre va reculer de 10 degrés, alors c'est encore plus époustouflant, on va dire. Dieu est le maître du temps. Lorsqu'il a placé au quatrième jour les astres à leur place, c'était pour présider au jour et à la nuit sous l'autorité du Dieu créateur. Il a effectivement toute puissance pour ordonner à ses créatures, le soleil comme la lune, de se soumettre à sa volonté. J'aimerais encore prendre un exemple de la Bible où nous voyons non pas le soleil s'arrêter ou au contraire reculer. Plus exactement où la, la croissance d'une plante, la croissance va s'accélérer. Et euh, j'aimerais voir avec vous l'histoire du bâton d'Aaron. Nous avons une situation assez spéciale dans l'Ancien Testament, au chapitre 17 des nombres, qui nous donne une une situation un peu exceptionnelle en ce sens qu'on va voir une accélération phénoménale j'irais dire du temps de la vie nombreux chapitre 17 nous sommes dans un temps de contestation où les fils d'Israël sont dans le désert, ils sont sortis d'Égypte et ils sont dans le désert et ils contestent contre euh, Moïse et Aaron et en fait ils contestent aussi l'appel de Dieu pour conduire euh, le peuple. Et Dieu va intervenir et nous lisons, ben je vais lire en entier parce que je pense que c'est intéressant, au chapitre 16 à partir du verset 41. Toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, en disant, vous avez mis à mort le peuple de l'Éternel. Ça c'est la conséquence de ce qui s'est passé avec la révolte de Corée. Corée était un lévite, je vous laisse lire l'histoire, remettez-la dans son contexte. Donc le peuple d'Israël va contester, va murmurer et, et va accuser Moïse et Aaron. Et il arriva, comme l'assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers la tente d'assignation, et voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Et l'Éternel parla à Moïse disant « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un moment. » Et ils tombèrent sur leur face. Et Moïse dit à Aaron « Prends l'encensoir, -en mets-y du feu dessus de l'autel, mets-y de l'encens -en et porte-le promptement vers l'assemblée et fais propitiation pour eux car la colère est sortie ». De devant l'Éternel, et la plaie a commencé. Et Aaron le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation, et voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l'encens, et fit propitiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Et il y eut quatorze mille sept cents qui moururent de la plaie, outre ceux qui étaient morts dans l'affaire de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie s'arrêta. Et l'Éternel parla à Moïse disant « Parle aux fils d'Israël et prends d'eux, de tous leurs princes selon leur maison de père, une verge, un bâton, par maison de père, douze bâtons. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et tu écriras le nom d'Aaron. » sur la verge de Lévi, sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur maison de père. Et tu les poseras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Et il arrivera, il arrivera que le bâton de l'homme que j'ai choisi bourgeonnera, et je ferai cesser de devant moi les murmures des fils d'Israël par lesquels ils murmurent contre vous. Et Moïse parla aux fils d'Israël et tous leurs princes, et lui donnèrent une, un, une verge, un bâton, une verge pour chaque prince selon leur maison de père. Douze verges. Et la verge d'Aaron était au milieu de ces verges. Et Moïse posa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Et il arriva le lendemain que Moïse entra dans la tente du témoignage. Et voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi, avait bourgeonné, et avait poussé des boutons, et avait produit des fleurs, et mûri des amandes. Et Moïse porta toutes les verges, tous les bâtons de devant l'Éternel à tous les fils d'Israël, et ils les virent, et reprirent chacun son bâton. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être gardé comme un signe aux fils de rébellion et tu feras cesser leur murmure devant moi et ils ne mourront pas et Moïse fit comme l'éternel lui avait commandé et il fit ainsi et les fils d'Israël parlèrent à Moïse disant Mais voici nous nous expirons, nous périssons nous périssons tous quiconque s'approche en aucune manière du tabernacle de l'éternel meurt, faut-il donc que nous mourions tous, Voilà, c'est une, un, une situation solennelle qui démontre bien une chose, que nous ne pouvons pas être légers avec Dieu. Le bâton euh, symbolise en quelque sorte l'autorité et Aaron avait une autorité déléguée qui venait de Dieu lui-même, c'était Dieu qui l'avait appelé aux côtés de Moïse pour conduire, faire sortir d'abord le peuple d'Égypte et le conduire au travers du désert. Alors réalisons bien, ce, ce bâton d'Aaron, regardez la croissance accélérée, le bâton a bourgeonné, il a fleuri, il a porté du fruit dans une période de 12 heures, la nuit quoi, en quelque sorte. Dans la nuit, ce bâton a été avec les autres bâtons dans l'attente de la rencontre. Et au matin, qu'est-ce qui s'est passé Il avait bourgeonné et il avait produit des fleurs et des amandes mûres. En quelque sorte, Dieu accélère le temps. Dieu accélère les choses. Dieu accélère le calendrier pour que ses œuvres s'accomplissent. Et il accélère les choses afin d'établir celui qui porte l'autorité. Et ça, c'est en rapport avec le temps. Donc ne soyons pas aveugles sur ce que Dieu fait dans notre temps. Et je vous rappelle simplement ce verset « Aujourd'hui » des Hébreux, qu'on a déjà lu plusieurs fois, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. »